Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va, nickel Allez, aujourd'hui on va traiter un petit nid de guêpe Germanique ou quoi Je vais vous montrer où il est Alors vous allez voir, je vais poser le matériel là Allez, je vous montre vite fait Il est juste dessous Alors on va pas le voir parce que c'est sombre, je vais prendre la lumière Mais c'est juste dessous si vous, Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des guêpes qui volent de partout donc, ça reste très dangereux parce que les gens viennent chercher des affaires. Je me prépare et je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti pour le combat. Voilà, il va falloir ramper avec le pulvér dans le dos, c'est pas facile. Allez, allez allez, viens, viens. Allez, viens, viens. On marche comme un petit canard. je vais vous montrer le nid. Comment il est magnifique. Un petit nid plat. Donc on va essayer de trouver l'entrée. normalement ça serait par là. On sent qu'il y a la fraîcheur qui arrive Parce que là il va falloir qu'on commence à mettre de l'antibuée Sur la vie écoutez moi ce bruit. Un truc de fou. Hein. Pour vous dire qu'il y a du monde. Hein. Alors, je sais pas si j'en ai sur moi. Mais à mon avis, j'en sens. Je pense que je vais donner avoir au taquet autour de moi. Allez, on va ressortir. On va laisser agir. Ah ouais, il y a du monde. Il ouais, y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. Y a du monde, y a du monde il y tellement d'objets par terre ouais, c'est quand même un métier physique ouais, à mon avis ils vont me suivre un peu allez on va retourner à la voiture un ouais, peu essoufflé. Mais moi bon, ça fait partie du jeu Vous voyez j'ai la buée Il va falloir mettre de l'antibuée maintenant On va lever tout ça On retourne à la voiture Le pulvée Voilà, parfait, chantier concluant. J'espère que ce petit nid sur les guêpes vous a plu, il était sympathique, dangereux surtout. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, et moi je vous dis à très bientôt les l'été.